Bonjour, moi c'est Boris Chamken, ingénieur du travaux en bâtiment. Construire, c'est bien, mais avant de construire, il est bien de prendre conseil chez des spécialistes. Et c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette page pour partager avec vous mon expertise, que ce soit dans le domaine de la conception ou de la réalisation de vos projets immobiliers. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de commenter et d'activer la cloche de notification. Je vous remercie.